On s'est rencontrés voix classique, euh, casting. J'ai fait des essais pour le rôle et puis on s'est vu une fois. J'avais lu le scénario, je trouvais ça vachement bien. Et puis j'ai juste bossé avec Davy. Et puis après, on a fait une séance de travail avec euh, Jimin et ça s'est bien passé. Et puis euh, on a bossé ensemble, quoi. Pour l'expérience euh, coréenne euh, de tourner là-bas, c'était très très chouette pour moi. C'était assez jouissif en termes de jeu puisque le père et la tante sont des pointures là-bas et en contact avec Jimmy, avec Jimin, on avait une super complicité on s'est hyper bien entendu et du coup jouer avec elle c'était facile en fait ça c'était très chouette à ce niveau là et puis après bah, c'est un régal de, de pouvoir euh, voyager dans des pays euh aussi lointain euh, pour, pour son travail et de découvrir une culture en fait c'est une culture que je connais pas et, euh, et puis, pour moi c'est une super expérience Tu ne connais vraiment rien de la Corée Non, rien il faut. que tu un Et après, euh, par rapport à ta question sur les les personnages masculins qui... qui, qui viennent et qui... qui qui partent. Moi, je sais que je vais jouer ça. C'est aussi intéressant d'avoir un personnage qui est pas du tout le personnage principal, mais qui est aussi déterminant à un endroit dans le film dans son parcours à elle. Moi, je, je le prends comme ça. Enfin, je trouve que le rôle a un intérêt. En fait, premièrement, je vois le le scénario que je trouve intéressant, le réalisateur, l'actrice. Et puis moi, ce que je peux faire avec le rôle m'intéressait. Il était identifiable pour moi le personnage. Je pouvais le comprendre et je me sens pas comme ce personnage, mais c'est quelqu'un qu'on a tous pu observer, je pense, à des endroits. Ça, c'est la projection, que je pouvais en faire. Après, me projeter dans le tournage, voilà, c'est un tournage à l'étranger, il y a une base d'équipe euh, franco-belge et une moitié d'équipe coréenne, et puis on s'adapte. À un moment, il y a quelqu'un qui dit « silence », que ce soit dans n'importe quelle langue, ou qui, qui dit « pousse-toi là » ou « mets-toi là et joue ». C'est un film de personnage, euh, c'est elle qui porte le film, et c'est l'histoire de son personnage qui, qui, qui, est, qui est moteur. Et, euh, je trouvais ça intéressant ce personnage féminin, fort, et qui n'a pas envie de se conformer à forcément ce qu'on attend d'elle, et, et ça, je trouvais ça, ça beau. Parce que c du coup, ça amène plein de, de vie en fait. C'est ça le résultat du film, je pense aussi. Et ce qui en enfin, fait, moi, je trouve un film vachement, vachement bien. Aussi un peu